Bienvenue à toi, mon Jules. Merci, merci de l'accueil. On va parler de ton album, le troisième de la série Mali qui s'appelle Duba. Tu en as sorti plusieurs, 2001, 2008, 2019. Tu reviens chez Humble. Arc Records, qui est ton label indépendant, tranquillement, ouais. tu es autodidacte, bah, tu va. es un artiste franco-malien, puisque tu as des origines maliennes, tu es né en France. Voilà, exactement, et j'ai grandi ici, et ensuite je suis parti dans l'océan Indien, à La Réunion notamment, et aussi un peu à Mayotte. Ouais. Je suis plus sollicité à jouer les instruments et Bien les dans, dans les albums euh, sur lesquels je travaille, mmh. euh, euh, que en tant que chanteur, si tu veux. Et eh oui, tu es plus musicien que chanteur. C'est quelque chose qui est là euh, depuis toujours, mais pareil, j'ai toujours été entouré en tout cas de beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Ouais. Donc euh, finalement, j'ai cherché à combler le besoin et je préférais euh, travailler avec beaucoup de gens et du coup, pas forcément euh, développer quelque chose de personnel autour du rôle de chanteur. Mmh. Je préfère être un peu en arrière en termes de, de chant, <rire> de, de liberté. Tu as joué pour Danakil en 2002, pour Takana Zayon pour ne citer que. Avec qui aimerais-tu collaborer Que tu n'as pas fait encore Je dirais que c'est une question de connivence ou d'acquaintance, je ne sais pas. C'est-à-dire, mm -hmm. moi, j'ai envie de travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler avec moi. Évidemment, il y a des artistes que j'adore et que évidemment, je serais heureux de travailler avec eux. Mais au-delà de ça, je regarde tous les artistes et toutes les personnes avec le même intérêt. Je me mm -hmm. si, il y a quelque chose à faire. On va parler d'un petit nouveau qui s'appelle Philantre, ouais, ouais, qui, qui ouais, débarque, ouais. qui est très très bon aussi. Oui, ouais, tout à fait. Il est venu au Mali plusieurs fois. On a travaillé ensemble. Ouais. Effectivement, je le confirme. Et, et son titre, Inouali, reste dans les têtes, un petit peu comme certains titres de ton album dont on va parler. Juste avant ça, j'ai envie de te dire que j'ai demandé à Natijan si une collaboration avec plusieurs artistes africains, euh, notamment bon, Sénégal, Mali, euh, tout l'Afrique de l'Ouest, si c'était envisageable pour débloquer des fonds pour l'Afrique. Est-ce que tu serais partant toi Ah oui, carrément. On a toujours participé euh, au plus possible à ce genre d'initiative de, de, de, mmh. et euh, on sera toujours prêt à le faire bien sûr. Génial. génial maintenant on va parler de ton album donc quand on écoute Gébé Dub ou encore Real Hot on sent vraiment la fibre dub et la chaleur des instruments africains en plus des cuivres qui nous font penser aux Scatalites pourrait-on te targuer d'être l'inventeur du dub africain bon non je crois pas je pense pas un des premiers à avoir euh, voulu mettre ça en avant euh, sans doute tout est une question de, de lien entre le temps les gens et les lieux tu sais on sait ouais. jamais vraiment si on est le premier ou si on est le dernier dernier. Mm -hmm. Je pense que moi-même, j'ai été inspiré par un album de Prince Farai qui s'appelait Dub to Africa. Oui. L'approche était différente. On est des filtres, en fait, je pense. Oui. Je ne crois pas créer quelque chose. Et être créatif, j'essaie de l'être toujours, mais créer quelque chose, je ne crois pas. Et je, je sais crois. que à travers mon travail, j'ai donné encore une fois confiance à plein de frères et sœurs du, de l'Afrique de l'Ouest à le faire. Bien sûr. Et à croire en ça, quand à un moment donné, tout le monde voulait un son euh, spécifique euh, qu'on aimait, mais on ne cherchait pas ça. Et au final, là encore une fois, dans l'énergie, je n'ai pas inventé, parce que j'ai compris à ma manière ce que Marcus Garvey m'encourageait à faire parmi les autres, c'est-à-dire mmh. à regarder vers l'Afrique pour trouver ce qu'il y a là-bas d'essentiel. De, Bien sûr. Voilà, je ne pense pas être l'inventeur de quoi que ce soit, mais <rire> j'arrivais avec une culture euh, spécifique et elle est venue rencontrer une autre. Comme tu dit, c'est ce qui a créé ton ADN. Une question à propos de Duba, est-ce que c'est un prénom Non, Duba c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses au, au Mali, mais qui n'est pas facile à exprimer. Simplement c'est la cour, la cour familiale, la grande cour, celle okay. où toute la famille se retrouve de toute Le façon. Le lieu de rassemblement. Tu parles plusieurs langues pour, pour préciser un petit peu, dans la chanson Banyamani, euh, c'est mélangé, hein, puisque tu parles plusieurs langues dans la même chanson. Ça, ouais. c'est vraiment très, très joli. Ouais. Euh... Parce qu'en plus, dans Banyamani, il y a le Zumana Tereta, qui était un excellent, excellent joueur du violon traditionnel du Mali, qui ouais. a travaillé sur les trois volumes de Dove Mali et sur énormément de choses au Mali. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'albums de musique malienne où il n'a pas joué dedans. Et c'était un personnage aussi très important pour tous ceux qui l'ont connu. Connu. Les morceaux de cet album étant été enregistrés euh, il y a longtemps, justement, ouais, le coup d'état. Goumana euh, était encore là avec nous. Et ce jour-là, il a joué et il a chanté ce qu'il ne jamais. Comme et, et, et, <rire> et voilà, bon, entre-temps, il est parti, il à son âme. Ouais. Mais il est toujours là, voilà, à travers ses œuvres. bien sûr et d'ailleurs, j'ai voulu lui rendre, lui rendre hommage dans ce, avec cet album-là okay. particulièrement. Tout ce qu'il a fait dans la musique le rend éternel. Bien ouais. sûr. Alors que tous les sons ont été mixés entre 2006 et 2011, pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir donc de Ptoumali Tu sais, c'est comme on dit, on n'est jamais mieux de proposer quelque chose à quelqu'un qui en connaît la valeur ou qui le souhaite, tu sais. Mm -hmm. bien et bien du sûr. coup, j'attendais un peu à l'intérieur de moi aussi une envie autre que la mienne. Euh, de, de faire sortir ce troisième album et du coup de pouvoir faire ressortir les deux premiers ouais. alors ce qui a déclenché concrètement la sortie de ces trois albums là au delà de moi mes souhaits c'est vraiment euh, Baco Records, ouais. c'est grâce à eux, je dirais, parce que l'album, en fin de compte, moi, ce qui me plaisait de faire la musique. Après, quand elle sort, je n'ai pas les clés. Moi, je suis là où on fait la musique, mais pas tellement là où on la vend. <rire> L'initiative de Baco Records... Euh, la promotion, bien sûr, chacun son métier. ...a permis de, de pouvoir faire ressortir... Euh, ouais, on ça. fait un big up à Marie et à Sarah. Oui, carrément, tu <rire> bosses beaucoup. Tu t'es senti l'envie vraiment profonde d'intervenir de, de, en tant que chanteur dans cet album Ouais, je crois que j'avais envie effectivement parce que ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième, c'était d'abord euh, des projets complètement instrumentaux. Il existait certaines versions avec des voix à moi ou d'autres. Mmh. Mais... <rire> à part certaines exceptions de, de participation, c'était vraiment spécifiquement l'instrumental. Alors je voulais que ça le reste, mais entre temps, les périodes de concert, etc., la, la diffusion de ces œuvres-là en live m'a fait rendre compte qu'il fallait pour le public mettre quelque chose devant, en avant, oui, un message, un texte. Ouais. Parce ouais. que quand on a un album ou qu'on regarde un titre, on a le titre... On a au moins le titre. Ouais. Ça, ça suffit pour évoquer la chanson. Mais quand tu es en concert, tu n'as pas forcément ça. Là, je refaisais sortir la piste de voix pour faire vivre plus la chose. Bien pour sûr. communiquer aussi avec le public. Et c'est ça qui fait que, par juste évolution, dans le troisième, j'ai ajouté ces, ces morceaux de voix. C'est pas des chansons entières, comme tu as ouais. vu. c'est pas ouais. des mix avec toutes les, toutes les paroles. Mais mmh. c'est quelques passages qui étaient en gros ce que je fais quand je joue en live. Euh, Ces moments où j'interviens, voilà, ceux-là, sur le troisième, ils sont imprimés dans le troisième, alors que sur le premier et le deuxième, n'était pas forcément imprimés, à part les oui. cœurs. Et puis, toujours, euh, fait des cœurs, hein. est, toujours mis des cœurs. Mais... C'est dans Tunga. Voilà. Hein. Tunga, elle est totalement instrumentale. Hein. Et, voilà. euh, ah, et c est, c est, ça n'enlève rien à hein, tout le charme de, de ce que tu joues, de ce que tu fais, de ce que tu réalises, vraiment. Ouais, et puis je crois que ça met en plus en avant euh, d'autres chanteurs que sont les Kamalengoni, les Ngoni, les Tamas, tous ces instruments traditionnels. C'est des chanteurs aussi mm -hmm. qui s'expriment. Donc je pense que ça, effectivement, il y a. Il n'y a pas, il a pas de manque du tout. Ce que j'aime aussi, c'est quand quelqu'un écoute une chanson, c'est qu'il puisse lui-même faire un développement émotionnel par rapport à ce qu'il vit lui chaque jour. Mmh. Ça peut être le cas dans des, dans des chansons, bien sûr. C'est ce qui fait les grandes chansons souvent. Mais, et pour moi, c'est avec la musique que j'aime faire ça. Un titre, un refrain. Et avec le titre et le refrain, tout un chacun et la musique peut avoir son propre développement bien interne. Sûr. Chacun a son interprétation par rapport et à ça. sa propre vie, bien sûr. Ce que je voulais exprimer aussi, c'est ça, c'est qu'au Mali, tout est musique. Tout est musique à tout moment de la vie quotidienne. Tout est musique, tout mm -hmm. est mélodie. Le, le corps est musical, oui. la nature est musique. Et ça me permettait de laisser les gens sur un moment un peu privilégié. Apaisé. Et, bon, plein, mm. et encore une fois, tout, tout ce travail-là, c'est présenté comme mon travail parce que je le présente et que l'initiative vient de moi, mais, mais il sera encore plusieurs. une fois euh, pas ce qu'il est, sans euh, Asaba Drame Ongoni, sans Sungalo Djarra, aux percussions, Ahmed Fofana évidemment qui est aussi lui multi instrumentiste comme moi, mm -hmm. mais, au niveau de la musique africaine. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut euh, que je fasse en sorte que les gens aient en tout cas en, en tête vraiment. Quoi. The est, humble euh, arc, hein, est... Nombreux, on voilà. nombreux. C est nombreux. C'est l'arche qui vous rassemble ouais. tous. C'est témoignage de, de périodes de vie. Ouais. Parce que Dub Mali, c'est un peu un condensé de ce qu'on faisait quand on réalisait les albums des uns et des autres. Parce que ces musiciens qui sont là dans Dub Mali avec moi, c'est souvent avec ces musiciens-là qu'on se retrouvait à réaliser les albums, soit de jeunes, très jeunes chanteurs, mm -hmm. on va faire partie Natijan, comme natigeants, ou, ouais. ou, okay. ou Bishop, sont des chanteurs qui étaient très jeunes et qui ont qui ont évolué dans cette oui. Dans cet environnement. Ah, et oui. du coup, de c'est plus qu'un témoignage de moi ou de ceux avec qui je l'ai fait. C'est un témoignage aussi de ce qu'a été l'environnement de beaucoup, beaucoup de chanteurs avec qui on a bossé là-bas. Et Bien de sûr. chanteuses. Et même qui venaient de l'extérieur aussi beaucoup, comme a pu l'être le groupe Danakil, par uh -huh. exemple. Ouais, c'est un bain bouillonnant de créativité qui se mélange. si on regarde je... les albums de Danakil ou, ou d'Escatalites... Ou les albums qui ont été mixés ou enregistrés ou court enregistrés au Mali avec nous, mm -hmm. dans tous ces albums-là, on ressent et on entend des musiciens et des choses qu'il y a dans « Dope to Mali ».« Dope mm -hmm. to Mali », c'est vraiment le, le condensé qui a servi à tout ça à l'époque. Ouais, c'est euh, le pur jus extrait condensé euh, du meilleur sais, du meilleur. C'est la, la cour, c'est l'environnement, uh -huh. c'est le bain. C'est ça, exactement, le bain bouillonnant ça, de créativité. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Voilà. Un petit big up aux auditeurs de, de radio Ouais, carrément, carrément. Big up à tous du courage et de l'espoir dans tout ce que vous entreprenez. Surtout, surtout. Merci, mon Jules. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. J'espère que euh, les auditeurs qui auront euh, envie d'aller chercher ton album dans les bacs très vite, eh bien, seront ravis autant que moi. Merci beaucoup pour cette interview. C'est normal, avec plaisir, vraiment.